Psaume 23, 22 selon la Vulgate Psaume de David Le Seigneur est mon pasteur, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène près des eaux rafraîchissantes, il restaure mon âme. Il me conduit dans les droits sentiers à cause de son nom. Même quand je marche dans une vallée d'ombre mortelle, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, tu répands l'huile sur ma tête, ma coupe est débordante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours.